OK, waouh Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête durant ces dernières années pour que tu arrives à aller à ce niveau de prix, ce niveau d'ambition Et encore, même si c'est que le début, euh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi bah, Je pense que ça a été le ras-le-bol à chaque fois de, de, de travailler pour un prix auquel je n'étais pas forcément aligné. Par exemple, je facturais, je sais pas, 200 euros pour une prestation et j'arrivais au stade que je plus l'énergie en fait même si l'argent n'était pas ma, ma principale motivation, j'avais plus l'énergie de, de fournir des heures de travail pour, pour, pour ce prix-là. en fait. Et je me suis dit, bah, ma valeur a augmenté. Le facteur âge m'a quand même beaucoup bridé dans, dans, dans ce développement-là, parce que je me suis dit, euh, littéralement, mec comme toi, tu as 19 ans, tu te permets de vendre des trucs 5000 euros. Et euh, je me suis dit, après tout, j'ai mes années d'expérience, j'ai mon expertise. Euh, Qu'est-ce que j'ai de moins que quelqu'un qui a 40 ans, par exemple et donc à partir de là, je suis monté petit à petit. En fait, c'est passé par des expérimentations. Je me suis dit, je vais essayer d'augmenter un peu la qualité de mon offre et d'augmenter le prix. Donc c'est passé par vendre à 1000 euros. Première vente à 1000 euros, je m'en souviens. C'est presque à petite larme, ouais. Après 2000, tu te dis, ah ouais, super, il y a quelqu'un qui me fait confiance pour ça. Et après, c'est monté comme ça. Les paliers, ça a été 3 500, 5 000, 5000, 7000 et 10000 Après 10000 c'est quand même assez symbolique parce qu'on n'y croit pas trop. Là, 10 000, pour le coup, je n'étais pas prêt mentalement, si je peux vous partager euh, l'anecdote. J'étais juste là où je me suis dit euh, « ça, ça va être compliqué, euh, la, la demande de, de la personne. » Je ne me sens pas trop, je vais lui dire un prix où je suis sûr qu'elle va me dire non. Et, euh, et au pire, si elle me dit oui, bah, ça sera cool et je sais comment je vais faire. Puis je lui dis 10 000 comme ça, un peu en mode 10 000, je, à bientôt quoi. <rire> et euh, la personne me dit « Ah ok, bah ça roule, euh, euh, Paiement en trois fois si ça ne gêne pas ». J'ai dis Non, non euh. ». Et, euh, et du coup, c'est là que je me suis dit « Ok euh. ». Il y a eu deux jours de bug où j'ai <rire> vécu un peu, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais euh, un truc de tu te dis, euh, je sais pas si vous imaginez, mais tu te dis euh, « Ok euh. ». Mais par contre, j'ai eu une grosse prise de conscience aussi que j'aimerais partager qui est que, en fait, facturer 500, facturer 2000, facturer 10 c'est que des chiffres. Et qu'en fait, je n'ai pas changé de vie parce que j'ai réussi à facturer quelque chose à, à 10 000 euros. Ça n'a rien changé, si ce n'est les, les moyens que j'ai pu délivrer derrière à cette personne-là. Et ça n'a pas changé ma vie, ça n'a pas euh, métamorphosé mon business. Et donc, je suis content d'avoir eu cette prise de conscience-là, outre que fait que c'était une transaction euh, intéressante, parce que ça m'a montré que, euh, bah, que l'argent, c'était littéralement qu'un moyen, et Qu'il n'y avait rien de plus derrière en fait, mm. et, euh, et je suis content d'avoir fait cet apprentissage là parce que je pense que euh, des fois on s'imagine d'autres choses avec l'argent. Mm. Qu'on se dit que euh, quand j'arriverai à ce stade là, euh, je, vais pouvoir, je vais arriver à telle chose, je vais pouvoir de, développer ces choses là, mais non, en fait, il n'y a rien qui change. 10 000 c'est deux fois 5 000, c'est quatre <rire> fois 2005. Euh, c'est voilà, il n'y a rien de voilà, quoi. Wow. Um... Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans, durant ces dernières années que, qui pourraient bénéficier aux autres, que tu pourrais partager Oui, une grosse erreur, euh, j'en parlais, je crois, déjà hier soir avec euh, ceux avec qui on a mangé, c'était euh, le, le fait d'accepter de, euh, de travailler avec tout le monde, euh, même les clients avec qui on sait d'avance qu'ils vont nous prendre beaucoup trop d'énergie euh, parce que moi, avant, je… Bah, je, enfin, je commençais, je, je comptais mes clients sur, sur une main et euh, tous ceux qui venaient et avec qui je pouvais potentiellement conclure un contrat, je disais oui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on euh, avait beau me payer euh, une certaine somme, s'il n'y si avait pas une bonne énergie avec le client, que ça se passait mal, euh, en fait, euh, presque, je pourrais payer quatre fois plus cher que euh, je ne le referais pas. Il euh, y a des clients, ils n'étaient pas méchants. Mais on n'était pas sur les mêmes valeurs, on n'était pas aligné sur ce qu'on devait faire ensemble. Euh, Il euh, y en avait même certains euh, face à des à mauvaise foi et tout. Et, euh, et c'était de ma responsabilité. Hein, et avec le recul, je sais qu'aujourd'hui, euh, je prends le luxe, quitte à perdre du chiffre d'affaires, à choisir vraiment les personnes avec qui, euh, avec qui je veux travailler. Parce que euh, sinon, ça ne marche pas. De un, ça pénalise le client parce que je ne vais pas me mettre à fond pour lui délivrer euh, sa prestation. Et, euh, et de deux, euh, moi je ne prends pas de plaisir, je me réveille le matin presque avec angoisse de se dire aujourd'hui j'ai rendez-vous euh, avec un tel. Donc, euh, donc ouais l'erreur ça a été ça, j'ai fait ça sur 5-6 clients avant de m'en rendre compte. Mais Parce que c'est vraiment difficile en fait euh, de, de refuser un contrat, même des fois quand on est prêt à payer cher parce qu'on euh, se dit waouh, ouais, purée euh, j'en aurais besoin presque. <rire> Mais euh, si on calcule la globalité de ce que ça va nous coûter autre que l'argent il y a l'énergie qui est presque beaucoup plus importante. Euh, moi, je serais prêt à, à, à être payé deux fois moins cher pour avoir à, deux fois plus d'énergie dans ce que je fais et être avec des gens qui me parlent beaucoup plus, quoi. Ouais, ouais. Alors, ouais. top. Euh, comment tu as trouvé tous ces clients Comment tu les as attirés euh, J'ai eu un peu de chance au début, mais ça m'a beaucoup desservi par la suite, qui était que le... J'étais un peu seul sur le marché à faire ce que je faisais euh, et du coup bouche-à-oreille faisait très facilement son travail. Euh, les sommets virtuels c'est des prestations à one shot qui demandent quand même une certaine, euh, plusieurs semaines voire plusieurs mois de travaux. Donc euh, j'étais très occupé. Donc je n'avais pas besoin de beaucoup de clients pour, euh, pour tourner on va dire. Et j'étais rentré dans cette zone de confort là de ne pas chercher de clients, de euh, ce qui viennent à moi. Euh, donc ça s'est déroulé pendant, pendant plusieurs mois. Jusqu'à battre mon record de chiffre d'affaires en, en mai de cette année. Et, euh, et là, j'étais là, mais c'est génial et tout, j'ai un système pour délivrer qui est super efficace. Euh, mais par contre, j'avais oublié toute la partie marketing, c'est-à-dire que euh, bah j'ai recommencé justement, ça a été mon focus sur les dernières semaines, mais sur les réseaux sociaux, <rire> personne savait que j'organisais des sommets virtuels si ce n'est regarder ma bio Instagram. Il n'y avait aucun contenu qui disait ça. Et je l'ai payé cher parce que euh, je suis littéralement passé, euh, pour vous donner des chiffres, je suis passé du mois de mai-juin, euh, je ne sais plus, mais sur les deux mois, j'ai dû faire euh, 16, 17 000 euros. Et euh, à euh, juillet, j'ai fait 400, je crois, quelque chose comme ça. <rire> et... Euh, et il faut savoir qu'arrivé à un stade, on achète des outils. Euh, moi, je payais Webinar Jam pour faire les sommets. C'est un outil qui coûte 1000 euros par an. Euh, j'avais commencé à apprendre Kajabi pour expérimenter. Pareil, c'est pas donné. Euh, puis, des outils à droite à gauche, les Calendry Premium pour 5 personnes. Bref, j'avais euh, peut-être 500-600 euros de charge fixe au moins. Et, euh, et là, j'ai commencé à me dire, euh, OK, là, j'ai pas fait de bénéfice ce mois-ci. C'était la première fois que, que, ça, que ça arrivait. Et euh, introspection et tout, j'ai dit « Où est le problème ?» Et en fait, il y a eu deux problèmes. C'est que déjà, je n'avais pas de système d'acquisition de clients. Je m'étais reposé sur, euh, sur le bouche à oreille. Et là, je, je m'en suis rendu compte. Et le deuxième, c'est qu'en plus, ça tombait dans une période où c'était les vacances d'été. Que les vacances d'été, j'avais mal anticipé qu'il y avait un phénomène euh, que moi, dans mon domaine d'activité, euh, bah, ça baissait drastiquement. En tout cas, euh, juillet-août, euh, les transactions, euh, les actions, etc. Et donc là, je me suis dit, ok, ta priorité, euh, c'est plus délivrer, enfin, c'est plus de focaliser sur, euh, à tout prix, acquérir de nouveaux clients, c'est euh, comment tu peux en faire venir à, à toi euh, sans te reposer sur le bouche à oreille. Parce que là, je me suis vraiment mis en danger. Euh, Juillet-août, je n'ai jamais fait aussi peu de chiffre d'affaires qu'il y, euh, y a trois ans. Et, euh, mais du coup, j'ai appris. Et là, depuis septembre, je, je sais que dans deux mois, je vais rebattre mon record... Euh, parce que je, je, je refais les choses plus intelligemment. Et donc là, pour faire venir un client, bah, c'est tout l'écosystème classique, entre guillemets, c'est euh, création de contenu, euh, c'est euh, de la prospection, euh, c'est euh, faire des partenariats, euh, me montrer. Euh, voilà, c'est euh, un, un tout de l'Ads aussi euh, sur lequel je suis en train de, de réfléchir. Donc voilà, c'est un peu euh, oser me montrer peut-être. Il y avait peut-être un blocage émotionnel à ce niveau-là aussi qui est euh, « t'as 20 ans, fais pas de publicité ». Et, euh, et assumer cette image-là de dire, euh, vas-y, montre-toi et, et, euh, et prévoir d'avoir une source de trafic prédictive. Mmh. Que, hum, Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas pourrait superficiellement comprendre, se dire, euh, bon, c'est cool, c'est un jeune, et il gagne de l'argent, c'est bien. Euh, ouais. Mais je crois que tu as appris beaucoup sur toi-même durant ces dernières années. Est-ce que tu veux nous partager ce que tu as appris personnellement en quoi ce, le, ce développement professionnel a été en réalité un développement personnel Ça a en grande partie a été un, un développement personnel. Euh, déjà, j'ai euh, compris au premier degré que littéralement tout était possible. On l'entendait, euh, discours américain, euh, tout est possible, il y a qui veulent le croire. Euh, moi, j'étais là, ouais, bien sûr. Et, euh, moi, je me suis dit, bah, en vrai, ça serait cool si je pouvais être euh, mon, mon boss littéralement, que je pouvais vivre. Euh, mon activité, mais j'y croyais pas, mais j'avais euh, ce truc de me dire, de toute façon, euh, au pire, euh, ça ne fonctionne pas, euh, j'y vais quand même. Et, euh, mais j'ai toujours cru en moi, en fait, euh, je n'ai pas forcément eu trop de travail à faire sur ça, euh, parce que je me suis dit, de toute façon, c'est ma seule solution. Et donc, euh, en toutes circonstances, je me, disais, je me parlais beaucoup à moi-même, ça peut paraître euh, bizarre, mais je me disais, mais c'est pas grave, Mathéo... Euh ça va le faire. Donc la première chose que j'ai appris, c'est vraiment euh, compter sur soi-même en toutes circonstances et, euh, et se faire confiance, en fait. Euh, moi, j'arrive à avoir maintenant un gros self-control en situation critique. Euh, typiquement, je ne sais pas, aujourd'hui, je pourrais me réveiller à être à découvert de 2000 euros euh, sur euh, tous les comptes. Je me dirais, euh, ce n'est pas grave. Euh, plan d'action, comment je peux résoudre ce problème-là, entre guillemets Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est euh, la puissance euh, des rencontres. Euh, je pense que euh, le développement de mon, de mon business est en total alignement avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Euh, mais je pense qu'on pourrait euh, presque analyser les chiffres, que ça serait identique. Plus je rencontre de personnes et plus euh, mon activité s'est développée. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si je pouvais donner un conseil, dès que vous avez l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, euh, voilà, de vous présenter, juste de, de discuter, faites-le parce que je pense juste à ces surpuissants juste pour euh, profiter des retours d'expérience euh, pour, euh, ben pour nourrir des partenariats euh, c'est ultra puissant quoi. donc euh, ça c'est la deuxième leçon et sinon euh, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Ouais, la troisième leçon c'est euh, ouais, l'environnement je dirais euh, en, en termes de développement personnel c'est euh, créer un environnement propice euh, moi je me suis fait lyncher à l'université on me traitait je vais pas me lamenter, mais euh, on me pointait du doigt, on me disait toi dans 5 ans on va te retrouver dans la rue quand tu auras fait faillite avec ton business, enfin vraiment agressif quoi. Mm -hmm. euh, il a fallu vraiment, euh, euh, comment dire, euh, en fait on vous pousse constamment à sortir, euh, à rester sur les rails entre guillemets. Euh, et j'ai dû apprendre entre guillemets grâce bah, au développement personnel à me dire non c'est ça que je veux, accepter qu'il y en ait certains qui essaient de me faire sortir, mais euh, ça fera rien quoi. Et euh, ouais, ouais c'est globalement… Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ouais, ouais, euh, si ce n'est que… Bah, tu, après, je ne sais pas si c'est trop indiscret, mais est-ce que dans ta relation familiale, dans ta vie personnelle, dans ta ouais. santé, dans ta vision des choses pour le futur, est-ce que ça a eu un impact aussi euh, sur, Moi, j'étais un introverti maladif déjà. Enfin, euh, mal quand je dis maladif, c'est euh, le plus extrême que vous pouvez imaginer. Et, euh, et en fait je me suis rendu compte que grâce à l'entrepreneuriat, euh, je pensais être introverti. En fait je ne suis pas spécialement. Euh, même je me rends compte que je me ressource plus justement en côtoyant les autres qu'en étant seul. Euh, même si c'est un équilibre entre les deux toujours. Euh, donc ouais, ça, ça a été une, une grosse leçon. D'un point de vue personnel aussi, j'ai vu que euh, c'était important euh, de prendre soin de soi aussi, de, de, de, de, de penser à soi. Euh, moi je mangeais hyper mal enfin, j'étais monsieur fast-food euh, en plus dans un domaine d'étudiant on n'est pas toujours bien euh, conditionné et, euh, et donc j'ai appris aussi que le fait de prendre soin de moi bah, ça me permettait de, de me sentir en, meilleur, euh, en meilleure forme euh, ça se répercutait sur mon entourage euh, par exemple ma famille on est quatre, j'ai une petite soeur euh, et deux parents du coup euh, ça s'est jamais aussi bien passé que depuis que j'ai commencé à entreprendre du moins de mon point de vue euh, donc, il y, y a déjà ça. Euh, et puis, euh, une grosse fierté aussi qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que euh, je suis même, de, pour, pour ma famille, je deviens même un signe d'espoir dans le sens où euh, je commence à arriver à inspirer certaines personnes. Et euh, j'étais avec ma mère la dernière fois qui commençait à, à me poser des questions sur mon parcours presque parce que même eux ils doivent connaître 10% de ce que je fais et à me dire je veux entreprendre et tout et donc il y avait cette fierté ouais de se dire euh, euh, j'arrive à inspirer ma mère et, euh, et là ouais, je me suis dit waouh ok elle me posait des questions elle me dit euh, ouais moi j'aimerais bien une activité dans ce domaine là t'en penses quoi J'étais là ok euh, bah écoute euh, <rire> donc, euh, donc ouais ouais il y a, et, et surtout me dire je suis capable euh, ça, ça a vraiment été important. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi depuis que j'ai commencé à entreprendre. Si je fais une introspection sur les quatre dernières années, il n'y a pas un seul jour, et mais pas un seul, où j'ai été malheureux, en fait. Euh, littéralement, il y a des jours où ça a été dur, fatigué, euh, euh, où on se remet en question, etc. Mais j'ai toujours été heureux. C'est euh, toujours euh, le sourire, toujours euh, content de ce que j'avais, de la gratitude. Et... Euh, et ça, juste pour ça, tu vois, c euh, je leur ferai dix mille fois, quoi, enfin, voilà, c'est génial. Avant de passer autant de questions et réponses, est-ce que tu as une dernière chose à partager, un conseil euh, sur ce que tu as, as vécu Un conseil, je dirais, c'est euh, dites-vous qui vous voulez devenir et, euh, et assumez ce choix-là. Euh, moi, déjà, quand j'avais 16 ans, j'étais inspiré par du Robbins, par des gens comme ça, je disais, mais c'est bon, euh, il y en a un, il, enfin voilà, il n'y en a pas d'autres qui vont avoir ce niveau de succès. Moi aujourd'hui, euh, des gens comme Tony Robbins qui ont son niveau de succès, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Je ne dis pas que je veux devenir une copie de cette personne-là, mais en tout cas, euh, ce qu'il fait, euh, ça m'attire beaucoup. Et, euh, et j'assume et, et surtout, je me dis qu'est-ce que je dois faire pour prétendre arriver à son niveau. Et après, c'est mener des actions à la hauteur de la personne que je veux devenir euh, pour... Euh, bah pour qu'en fait ce soit plus qu'un calcul, enfin des mathématiques d'atteindre des résultats quoi. Et, euh, et après dessiner, je vais être là dans, dans, dans, dans 20 ans et donc euh, je vais y aller step by step et avoir, y croire, y croire, y croire. Parce que j'ai appris jusqu'à maintenant, j'avais pour rêve d'arrêter les études grâce à la création de mon entreprise. J'ai accompli euh, ce, ce rêve là et donc je me dis euh, euh, les autres rêves sont aussi accessibles quoi. Et donc, euh, voilà. Wow, merci.